Grand frère, grand frère. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous êtes là? Oui, oui. Grand frère. Mais vous avez pris du temps, hein? Oui, ah, vous Il y a bien ceux du monde. On dirait des beaux gourmets. Ah, ou bien vous avez pris pas vos petits gos là? Non, non, non, non, non, non. non. il n'y a, ah. a pas go. Non, non, non, pas. Go. Mais vous avez pu prendre l'argent, non? Oui, oui, oui. oui c'est oui, l'essentiel. Oui, oui. okay. Grand frère, grand frère. Eh. Tu Le poids est beau? Oui, c'est bon, grand frère. Hmm. Sinon, eh, grand frère, vous savez. Je vais, je vais compter l'argent d'abord. Ah, okay. Le point est bon. Hey, hey, hey. <rire> bon, hey, hey. Non, au en fait, l'argent, ce n'est pas... Oui, oui, je hein. sais, je sais. Il y a un souci, quoi. L'argent-là, ce n'est pas moi, hein. non, Oui, on, on sait. On ne refuse pas. On sait. On On a des dettes à régler là-bas. Donc, on Donc, oui. Non, naturellement l'argent là c'est pas pour moi. Il y a pas l'argent. Donc ce qu'on va faire, je vais faire, je vais faire votre programme pour pour, pour la semaine prochaine. Mm? C'est pas trop. Naturellement il y a pas l'argent. C'est pas l'argent naturellement. Ce que vous avez, vous m'avez amené, mais là c'est pas pour moi. Hum? Mm? Ok. Bravo, euh, bravo. Ok. Bon, on va on va saluer notre. Il y a, pas de, y a grand pas de souci. Oui, à tout de suite, hein. Oui. Bravo, bravo. Il y a quelqu'un. Bravo. Bravo. Le campeur rentre. Ouais, ouais, entrez. Et pour le de l'eau. Papa quoi oui, tu es là Non, eh, y a euh... Oh, okay. Bébé, arrête oui. ça. Ok, tu, tu as besoin de quoi C'est oh, tu sais quoi Je tu, tu veux, tu veux quoi? de l'argent pour prendre couche pour, pour, pour l'enfant. Mais l'argent n'est pas à moi, j'ai déjà envoyer l'argent. Vous quoi ça nous met Tu as envoyé quoi J'ai déjà envoyer l'argent, l'argent n'est pas à moi. Non, arrête ça. Mon oui. mari, on se connaît. Donne-moi de l'argent. Mais j'ai pas de l'argent. Pourquoi toi tu es toujours comme ça Quand il s'agit de l'argent, là c'est fini. Donc tu ne donnes jamais de l'argent. Mais j'ai pas l'argent. Tu n'as pas de l'argent, non Tu n'as pas de l'argent, non J'ai pas l'argent. Tu n'as pas Ok, on verra bien. Reste là c'est à... Quoi dire, est quoi dire hum on faut une paye couche, payer couche encore. un ah, hein. s'il te plaît, demoiselle. Oui. Un s'il vous, avez... wow. vous habitez dans le quartier? Oui monsieur. Alors ah, si cherchez moi. Ok. Vous habitez où dans le quartier Je suis juste à côté du délégué du quartier. Le gros là Catherine, hmm? rue là Oui, oui, oui. Aussi, c'est chez moi, je suis célibataire moi. D'accord. Bah. Puis-je avoir votre numéro pour, pour qu'on puisse se changer après Sans problème. Fine-moi ton phone. Mon téléphone Je vais. Je pense que j'ai le ça dans la chambre. Je vais. D'accord. Elle est partie, Fidèle. C'est pas vrai. Ciao, vous Eh, fidèle, bon dit. le c'est quoi Bissot hey Philippe, pardon. Bissot Pardon, pardon. Hey, hey. Faut me passer la moto, je, je, je veux voir quelqu'un qui est là, pardon. Ah. Hey, faut pas dire. moi j'ai une copine qui m'attend, moi je vais aller taper dedans. Oui, oui non, je veux fais maintenant, pardon. Tu as un problème hmm? bon. Ça va ah. Donne-moi don, don, don, mon téléphone, ça va. Donne-moi mon téléphone. C'est quoi, c'est accident hey, hey, Tu es délégué là, c'est mais. C'est toi bon, c'est un mais bon. Toi qui est ici, tu me demande de déléguer. Toi de déléguer là. Oui, mais, Quand tu rentres dedans là, faut oui. aller, tu vas voir. Tu si connais une fille, une fille. T'es claire là, elle a les tu On te dit passe... toujours de laisser fille, tu me dis fais t'es claire. Non, donc, ta, ta femme est dedans, tu me parles des filles, t'es claire. Ah, clair. pas. ah oui. tu vas prendre mon tour, hein. Ah Eh oui. ah. tu <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Les jeunes, Attends avec Attends avec vous. Il y non? un Il a mis de y un petit peu Tu fils. Il y un Il y a non non. non a Il je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Vous la un peu de Vous avez un de Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un Vous Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un Vous de de un je ne sais qui si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. un Je pas tu un sais pas si tu Ah, C'est tu sais pas si tu Je sais pas tu veux? tu tu sais tu mais ça. Papa, il va Il donne eu eu. Papa! Ok, T'as ça